Peut-on vraiment réussir en France Dans cette vidéo, on va justement parler d'entrepreneuriat et d'investissement en France. Parce que j'ai reçu pas mal de commentaires suite à ma dernière vidéo où je t'expliquais pourquoi j'ai quitté la France. Il y a de cela ben, quelques années, j'ai quitté la France le 19 août 2016, très exactement. Donc voilà, ça fait plusieurs années que j'ai quitté la France après avoir travaillé des années puis investi en immobilier donc j'ai expliqué pourquoi j'ai quitté la France dans cette vidéo je ne vais pas t'expliquer pourquoi j'ai quitté la France mais je vais te dire est-ce qu'on peut vraiment réussir en France à l'heure actuelle si c'est un sujet qui t'intéresse je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car le dernier conseil que je vais te donner va potentiellement te permettre malgré le fait que tu sois en France de pouvoir passer à l'action et investir en immobilier mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs je t'invite également à nous mettre un pouce bleu car ça aide l'algorithme de YouTube à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes. Et également, ça remercie toutes les personnes qui te produisent du contenu depuis le 10 septembre 2017 sur cette chaîne YouTube. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Car tu auras accès à notre prochaine masterclass exclusive. Où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi-même en France également arriveront à investir des millions en immobilier. Dans cette vidéo je me retrouve chez moi à Douala au Cameroun donc, comme tu le sais j'ai quitté le Canada pour plusieurs mois afin de notamment balancer des activités dans le domaine du digital et je commence depuis peu à faire des visites immobilières donc si tu veux suivre mes aventures en immobilier et dans le business je t'invite à t'abonner sur mon compte Instagram et tu seras pas déçu donc dans cette vidéo on va répondre à cette question peut-on vraiment quitter la France qu'on va faire c'est que qu'on va s'installer et justement je vais te parler de ça dans cette vidéo là donc on va s'installer juste là et on va discuter de tout ça donc peut-on vraiment réussir en france je pense que tu as dû suivre des discours que oui bah la france on paie beaucoup d'impôts euh, la mentalité c'est comme si c'est comme ça euh, voilà les gens se plaignent les gens sont énervés les gens râlent et tout et tout et c'est vrai moi il y a de cela bah, juste avant de venir au Cameroun, j'ai passé deux mois et demi en france à peu près je peux t'avouer que bah, j'étais un peu choqué parce que ça m'avait, euh, ça m'avait pas manqué bien évidemment mais le fait que les gens se plaignent de la situation et tout ça laisse croire que peut-être il n'est pas possible d'accomplir de grandes choses en France et je t'assure euh, c'est faux, c'est absolument faux tu peux accomplir de grandes choses en France moi, bien évidemment, à mon nombre de niveaux, voilà, j'ai pu quand même investir plus d'un million d'euros en France aujourd'hui j'ai un parc immobilier de plusieurs millions de dollars mais rien qu'en France j'ai investi plus d'un million d'euros en partant de zéro et c'est tout à fait possible, moi je connais des entrepreneurs, que ce soit même dans le domaine du web ou dans le domaine de l'immobilier qui ont des résultats juste incroyables. Mais si je te donne les chiffres, limite tu vas même pas me croire. C'est des chiffres vraiment astronomiques. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'il est tout à fait possible de pouvoir réussir en France. Malgré les impôts, oui, il y a les impôts sur les sociétés, les impôts sur les chiffres d'affaires, les charges sociales, les sociales, tout ce que tu Les taxes de ceci, les taxes de cela, bientôt, juger. ce que je disais la dernière fois, c'est qu'il y, y aura bientôt les taxes même pour respirer. Malgré ça, il est tout à fait possible de pouvoir réussir en France. Et quel que soit le pays dans lequel je suis finalement. Parce que, avant toute chose, il faut te dire que c'est possible de pouvoir réussir. Et si quelqu'un qui te ressemble l'a déjà fait, pourquoi pas toi? Peut-être que ça va être plus compliqué, mais plus c'est compliqué, mieux c'est finalement. Parce que rien n'est facile dans la vie, on s'entend bien. Rien n'est facile. Donc, si tu... ce qu'il va falloir faire, c'est qu'au lieu de te dire, ok, c'est difficile, dis-toi comment je peux réussir malgré la situation dans, du pays dans lequel je vis. Ou malgré les paramètres du pays actuel donc que de voir le mauvais côté voit toujours les opportunités et du coup ce qu'il faut faire c'est de tout simplement bah, te rapprocher des personnes qui ont déjà réussi dans le pays dans lequel tu es tout simplement parce que si ces personnes ont réussi ça veut dire qu'elles connaissent des choses ou même des stratégies que tu ne connais pas encore aujourd'hui on vit dans l'ère de l'information donc c'est la personne qui a les meilleures informations et les meilleurs entre guillemets contacts même si les contacts tu peux les avoir même en cherchant des informations je donne juste un exemple tu investis dans des masterminds, tu investis, tu, vas, tu assistes à des séminaires, à des événements où tu vas rencontrer des personnes comme toi en démarche de progression et dans ces événements tu vas avoir généralement les animateurs ou même parmi les participants, tu as des personnes qui sont déjà au niveau où tu veux être, qu'est-ce qui te reste à faire c'est de rentrer en contact avec ces personnes et d'aller chercher les informations, formation, mastermind, coaching, tout ce que tu veux. C'est exactement ce qu'on fait avec notre groupe d'investisseurs. Donc, on connecte des investisseurs entre eux pour leur permettre de pouvoir évoluer ensemble par la suite. Donc, clairement, en France, pour moi, il est possible de pouvoir réussir. Je ne veux pas te parler de politique, je ne veux pas te parler des problèmes sociaux, économiques, etc. Car ce n'est pas en te parlant de ça ou euh, te disant que oui, c'est comme comme ça, que ça va t'aider. Tout doit partir de là. Je veux dire que malgré la situation dans laquelle je suis, c'est possible de réussir. Moi, je suis dans un exemple. Moi j'ai évolué en France, j'ai commencé mes investissements en France. On m'a dit, en France, on paie beaucoup d'impôts. Les locataires ne vont pas te payer. Euh, oui, tu ne peux pas réussir. Oui, si cela. C'est rentré par là, c'est sorti de l'autre côté. Moi, mon focus, c'était de rencontrer des personnes qui ont fait ce que j'ai envie de faire, qui ont atteint les, les résultats que j'ai envie d'atteindre. Donc tous les problèmes qui vont avoir, qu'il y ait un tremblement de terre, qui y ait euh, tel ou tel président, machin, que ce soit. Euh, le FN ou je sais pas quel parti politique qui soit par exemple élu, ce n'était pas mon problème parce que moi je vais à la situation dans laquelle je suis. Tu as des personnes qui vont manifester dans les rues, les gilets jaunes, etc. pour dire que oui, les impôts, c'est comme ci, comme ça. Apprends comment optimiser tes impôts, tout simplement. Que de te dire je paie trop d'impôts ou de te dire que oui, je gagne pas assez d'argent, apprends comment optimiser tes revenus, apprends comment optimiser ta fiscalité, apprends comment te gérer de nouvelles sources de revenus. Et pas si tu te rends compte que tu perds plus de temps à te plaindre de la situation dans laquelle tu es. Ça te, en tout cas, ça te coûte plus de temps, d'énergie et d'argent que de te dire je vais investir sur comment trouver la solution. Je vais aller chercher les stratégies. Donc que de passer en mode plainte, passe plutôt en mode producteur, recherche de solution. Et c'est ça qui fait la différence. Donc cette vidéo même, ça ne s'adresse pas que à la France, ça s'adresse à tout le monde en francophonie. On n'est pas encore passé en mode anglais, mais ça ne serait tardé. Mais de manière générale, quelle que soit la situation dans laquelle tu es, ou l'environnement dans lequel tu es, il y a beaucoup de personnes par exemple qui se sont atteintes qui vont dire oui, tu as eu la chance, parce bah, que je suis parti en Europe. Non, on connaît des multimilliardaires ici qui commençaient en vendant des, des, des, des, des arachides dans la rue. Hein. Aujourd'hui, sont multimilliardaires. Donc pourquoi toi, tu n'es pas multimilliardaire également Va te rapprocher de quelqu'un qui vendait les arachides et qui est devenu multimilliardaire. Et il te dira comment il a fait pour devenir multimilliardaire. Peut-être que ce sera plus compliqué que quelqu'un qui a évolué en Europe. Ça, je ne te le cache pas. Peut-être que c'est le cas. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et tant que tu as une personne, je dis bien une personne, des fois même, c'est des personnes qui, qui partent même avec, des, avec plus de barrières que toi, avec des handicaps. Tu as des personnes qui ne savent pas lire et écrire et qui ont bâti des fortunes. Tu as des personnes qui naissent orphelins et qui bâtissent des fortunes. Tu as des personnes qui euh, voilà, sont, sont même passées par des situations difficiles, perte de proches, maladies, etc. et qui réussissent. J'ai même parmi nos participants, il y a des personnes qui ne voient pas, donc ils sont aveugles et qui arrivent à investir en immobilier. Pourquoi pas toi Donc dis-moi ce que tu as pensé de cette vidéo. Si c'est le cas, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à la partager, à la liker, et à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre un investir en immobilier. Et surtout, n'oublie pas d'aller juste en dessous. Tu auras accès à pas mal de contenus de formation totalement ouverte. Et à l'issue de ton inscription à l'une de ces formations, tu pourras justement discuter avec nous de ton projet pour cette année. C'était Florent de Global Investisseur, je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo, toujours ici à Dolavo au Cameroun et je te souhaite tout le meilleur pour la suite. Ciao.